Bonjour, euh, chers abonnés, je dis bien chers abonnés, chers followers, tous ceux qui me suivent sur YouTube, sur Telegram. Je suis Lambert euh, J'aimerais vous aider à savoir saisir des opportunités qui ont du potentiel. On dit bien opportunité, ça dit c'est en train de passer. Il faut être opportuniste. Il faut rapidement savoir s'y adapter pour se faire le maximum d'argent. Vous savez, il y a des affaires qui ont du potentiel. D'autres n'en ont pas. Vous devez être capable de reconnaître une affaire qui a du potentiel. Là, nous nous trouvons dans le back office de LiveGood. Je remonte mes statistiques, ma performance et beaucoup d'entreprises américaines le font, et ceci est une entreprise américaine. On vous montre votre performance, votre évolution dans le système. Quand vous faites la publicité, ou bien quand vous faites l'affiliation, on vous dit combien de personnes vous ont cliqué sur votre lien, combien de personnes se sont enrôlées, enregistrées, et combien de personnes qui ont payé. De ma part, j'ai commencé le 18 mars. Aujourd'hui, nous sommes au, au 26 mars, voyez voilà que ça fait bien huit jours. OK. Huit jours, c'est une semaine. En une semaine, je suis à 51, 51 enregistrements. 51 qui ont payé. Ceux qui sont enregistrés, ça fait plus de 100 personnes. C'est ça, non? Ceux qui si sont prêts à en, bon, plus que. Bon, ça vaut pas 100, certainement. Ici, là. On doit avoir au moins autour de combien là? Euh, peut-être 80, 75 par là. Voilà. Ça, 35. Ouais, plus ça, plus 11, plus 6, plus 4. Donc, on doit être autour de 70, 75. Bon, peut-être. Mais 51 personnes ont payé, ce n'est pas mal. Je leur dis merci. Alors, je vais vous montrer deux choses. La première, Regardez ce tableau qu'on appelle le leaderboard. Dans ce système, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent grâce à vos parents, grâce à votre appline, app, votre appline, s'il vous plaît. Et moi, dans tout ce tableau que voyagement on appelle le leaderboard, c'est un tableau qui recense les meilleurs leaders au monde, les 100 meilleurs leaders, il y en a beaucoup, mais les 100 premiers. Et Dieu merci, ce monsieur qui a la tête ici, il, est, il fait partie de mon app -line. Ça, c'est une bénédiction. Il est le premier au monde, il a enrôlé 555 personnes, ce qui fait plus de 13 000 dollars qu'il a eu, puisqu'on vous donne 25 dollars par personne enrôlée. Une personne paye 50 dollars à son adhésion, vous avez 25 dollars, soit la moitié, 50% de ce qu'on paye. Ça, c'est très intéressant. Ça, ça fait déjà un potentiel. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ce monsieur est de mon upline, et puis ce autre Américain qui est au huitième rang ici, il est dans mon upline. Ça veut dire déjà que vous qui m'écoutez, si ce monsieur, si vous êtes avec moi, vous êtes béni, parce que ce monsieur est dans mon upline et il est aussi dans votre upline. Ce monsieur Tim Miller, il est dans mon upline, vous aussi, vous êtes dans mon il est aussi dans votre Appline, que je suis. Puisque le système est consulté en sorte qu'on suit nos lines, on suit nos parrains. Là où ils vont, c'est là où on s'en va. Alors, moi, je suis en train d'évoluer. Et quand on parle de leaderboard, ça, ça ça apparaît dans tous les back-offices. Cette liste de 100 personnes, là, ça apparaît dans tous les back-offices. Que la personne soit dans votre Appline, ne soit pas dans votre Appline. Ceci apparaît dans vos, dans vos back office, les 100 premières personnes, les 100 meilleurs leaders. Aujourd'hui, dans ce, ce tableau, le meilleur leader a enrôlé 555 personnes. Le leader le plus faible sur cette liste a enrôlé 44 personnes qui ont payé. Il y a des biens qui ont payé. Qui ont payé au moins 50 dollars. OK? Bien. Alors, le, point temps, le premier potentiel, c'est quoi? C'est le fait que pour chaque adhésion que vous faites selon le plan business pour chaque personne que qui tue votre lien pour venir rentrer dans ce business vous vous avez 25 dollars c'est écrit là bien sûr les six façons de gagner ici que regardez là pour chaque personne qui rentre vous avez 25 dollars regardez là 25 dollars bien ici ok 25 dollars de récompense alors ces 25 dollars ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pour que rien ne paye, il n'y a aucune affiliation. Bon, les, dans, le, dans le marketing de réseau, ça n'existe pas. Mais dans le système d'affiliation, là, là, on est dans du marketing d'affiliation et, et pas du MLM. Dans du marketing d'affiliation, cela est possible. Vous avez 25 dollars. Et en plus, cette compagnie vend des compléments alimentaires, mais sous forme d'affiliation, dans un système d'affiliation. Ça, ça fait un premier potentiel, OK, que vous devrez noter. Le deuxième potentiel pour vous, c'est le fait de vous dire, et ce n'est pas faux, que vous pouvez ne pas parrainer. OK, c'est bien expliqué ici. Que vous pouvez ne pas parrainer. Et que vos applines, grâce à leur parachutage, vous pouvez avoir, ne pas être gradé, ne pas avoir de rang, Puisque Laurent commence à parler de deux filles, donc ça fait de vous un bronze. Si vous n'êtes pas parrainé, grâce à vos applines, vous pouvez avoir jusqu'à 2047 dollars. Et ça, là, on appelle ça la matrice commission. La matrice commission, c'est quoi? Il, se fait que, il, se, il y a sur le fait que, euh, qu'on appelle aussi la commission matricielle en français. En fait, tous ceux qui vont remplir votre réseau ici, ici, ceux qui payent 10 dollars par mois et ceux qui ont appris 2,5%, ce sont des gens qui ont été soit parachutés ou bien que vous avez même enregistré vous-même. Mais dans cette colonne dans laquelle on voit 2047 dollars, ce sont des gens que vous n'avez pas parrainés et qui ont parachuté des gens dans votre réseau. C'est pour ça Faire du live good, c'est important, mais être dans un réseau où vous avez des applines, c'est une bénédiction pour vous. Le fait que ce monsieur soit dans mon line, que je vous ai montré ici, je vous montre ici, elle là, là, voilà, je vous la montre, j'ai oublié de vous montrer. Celui qui m'a enrôlé, c'est un ivoirien. Je devrais être enrôlé par quelqu'un qui n'est pas ivoirien. Et j'ai demandé à ce monsieur, est-ce que tu n'as pas un leader ivoirien Il m'a dit oui, il a un leader ivoirien. Ok, j'ai dit bon comme tu es un leader ivoirien pour ne pas qu'il ait deux communautés en Côte d'Ivoire j'aimerais m'enrôler en bas de leader ivoirien celui qui a écrit son, a donné comme son nom n'a pas de, son vrai nom c'est pas ça il a mis trace du succès mais trace du succès n'est pas encore ici sur la liste des grands leaders du monde c'est pas un problème pour moi alors on dit mon line, donc celui qui m'a enrôlé c'est trace du succès mon line. Il s'appelle Geoffrey Amon. Geoffrey Amon, le voici ici. Voilà Geoffrey Amon. C'est-à-dire, après mon, mon parrain, celui qui est juste, qui vient après, c'est Geoffrey Amon. Et Geoffrey Amon, c'est lui qui est le top leader mondial. J'en suis fier. Et vous devrez aussi en être fier, vous qui me suivez. Vous n'êtes pas dans n'importe quelle équipe. En tout cas, en ce qui concerne leaderboard, en ce qui concerne leave good. Pourquoi? Parce que leave good, pour gagner de l'argent dans le tableau que je viens de vous prendre tout à l'heure, il faut avoir de puissants applants qui parachutent sans cesse des gens en bas de fond. Ça veut dire quoi? Ce monsieur qui a mis 555 personnes, ça veut dire qu'il y a eu 553 parachutages provoqués par ce monsieur. Est-ce que vous comprenez? Bien. Et il a le grade de Platinium. En fait, Platinium, pour être platinum il vous faut 100 personnes. Mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres conditions qu'on vous impose dans votre réseau. Il faut qu'il y ait tel nombre de personnes. Et ce gars ne doit pas être trop ancien. Il est venu après celui qui est là, qu appelle, euh, qui s'appelle Tim Miller. Tim Miller, lui, il est diamant. Mais Tim Miller, il est diamant, mais il est ici. Il a été évincé, il a été dépassé par son soufuel, qui est Jeffrey Hammond. Tim Miller, il est ici, il est diamant 7. Mais en termes de grade, il est diamant. Et on peut être diamant de deux différentes manières. On va vous montrer tout à l'heure comment on peut devenir diamant. OK, on peut devenir diamant. Euh, parce que, bon... Euh, euh, il euh, y a d'autres conditions pour devenir, pour les grades, il y, y a deux conditions en fait. Ok, il y a deux conditions. Soit tu, tu as parrainé directement toi-même, soit dans ton réseau, il y a un certain nombre de grades dont tu peux devenir diamant, sans tenir compte de tes fioles directes. Donc, il est diamant. Et ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'on a deux grands leaders mondiaux qui sont dans notre réseau. Lui qui occupe le numéro 1, top leader et le numéro 8. Maintenant, moi-même qui vous parle. J'ai commencé à peine une semaine, Regardez ici, j'ai déjà dépassé tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont là, et me voici ici à la 78e place, Lambert Kwasi, le drapeau ivoirien là, et je suis 51e. Cela veut dire quoi Si je fais un mois, tout cela, ils ont déjà fait trois mois, hein? ils sont au début, les Américains, c'est Américains, ils sont au début du système, donc, Jerry Amand et Tim Miller, c'est pas où ils ont commencé. Moi, je viens à peine de commencer. Je n'ai même pas encore fait un mois, ni deux semaines. Je n'ai fait qu'une seule semaine. Et dans la première semaine, j'observe, je regarde comment ça fonctionne, comment je peux ma maîtriser ce binaire, comment je peux le dompter. C'est à ça que j'ai réfléchi. Je n'ai pas encore appliqué une grande stratégie et c'est ce que maintenant en train de le faire. Je suis son 18e avec 51 filles. 51 filles déjà, mesdames et messieurs, Multiplié par 25 dollars, ça fait plus de 1000 dollars en une semaine. Plus de 1600 000 francs CFA en une semaine. Et si vous me prenez, moi, en tant que votre sponsor direct ou votre appline aussi, si mon fieur vous a parrainé, si mon sous-fieur vous a parrainé, vous êtes dans, le même, dans la même équipe que moi. En fait, vous suivez votre, votre parrain et vos applines. Et tout ce que vos parrains font et vos applines font, ça vous profite et ça remplit ce tableau que je vais vous montrer maintenant. Je vous ai montré ce tableau. Regardez ce tableau de plan de compensation. Ça là. Alors, ce tableau qui est ici, ça là, qui vous permet, par exemple, tout à l'heure, mes deux grands applines, l'autre est Diamant. Il est qualifié pour prendre 16 000 dollars par mois. Ça, c'est aussi un autre potentiel que j'aimerais vous enseigner. En fait, sachez saisir les opportunités. J'ai fait une vidéo qui est un peu comique, où j'ai parlé du foutu, mais d'autres regardent, et rient, mais ils ne perçoivent pas la vraie, le vrai message que je vais faire passer. C'est vrai, c'est moi qui ai fait la vidéo où on saisit un foutu, vous comprenez. Mais écoutez, le vrai message, c'est ça. Quand les affaires commencent, beaucoup ne saisissent pas, n'ont pas cette rage. Le monsieur, il se chicote 16 000 dollars 16 par mois. Évaluer dans votre monnaie locale. Comment ça fait? En France, CFA, il faut multiplier ça au moins par 685 francs, bien par 700 francs, puisqu'on le paye en crypto-monnaie. Platinum, il est à 8181 dollars par mois. Moi-même qui ne pas, je suis gold. Gold, déjà. Je suis gold. Je suis à 8191 dollars aussi par mois. C'est-à-dire, je n'ai pas dit que je touche ça, mais touche ça maintenant, mais je suis qualifié pour l'obtenir si mon réseau est rempli jusqu'à la 15, 14e génération. Et je vais aller à Platinum, j'ai toujours le même montant, mais un jour je vais aller à la Diamant aussi. Le fait que, vous pouvez vous qualifier pour prendre ça, c'est déjà énorme. Le fait que grâce à vos applines, vous pouvez avoir deux parachutés en dessous de vous et que si eux construisent leur réseau, vous pouvez avoir tout ça. Ou bien avoir plusieurs parachutés qui peuvent construire leur réseau en bas de vous que vous pouvez avoir ça parce que vous avez des applines puissants. Dynamique, c'est du potentiel. Alors, ne regardez pas ça pour dire que, bon, euh, moi, je vais avoir ça aussi. Non. Vous pouvez l'avoir si seulement, si vous avez des parrains qui sont, des uplines qui sont bons. Pas forcément votre parrain. Votre parrain peut être nul. Mais vous pouvez avancer. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes dans une bonne lignée, je vous pose la question. Qui est votre parrain? Et qui sont vos uplines? Dans ce business, c'est le upline qui est très important pour vous. Parce qu'ils ont créé un système où, vous voulez évoluer? Hein? Si vous voulez évoluer, je cherche earning. Moi, mes premières commissions vont tomber la semaine prochaine. J'ai commencé le 18. Or, là, c'est le 17. C'est-à-dire là, le 17. Bien, le 17, la semaine du 11 au 17, ils ont été, on a été, les gens ont été payés. Donc, nous, ça a commencé la semaine du, du, 18, au, la semaine du 18 au 24. C'est là que nous autres, on sera payé. Je vais montrer mon rang actuel. Je suis là, regardez ici, gold. Donc je vais agrandir pour vous. Regardez ici, je suis gold. Gold, gold. La bande veille qui est remplie là, je suis gold. Pour devenir gold, il y a trois options. Il y a l'option 1, qu'il faut parrainer au moins 30 personnes. Je suis à 51, donc je suis ça. Ou bien le nom de personne de personnes dans ton équipe, si tu as au moins trois, trois pieds qui se développent, trois branches, donc voilà ça. Donc, moi, presque les deux options sont presque remplies. OK? Bien. Maintenant, revenons sur le leaderboard. Non, ce n'est pas sur ça. Revenons sur euh, le earning. Et je vais cliquer sur ce bouton. Euh, comment on appelle ça? Non, ce n'est pas ici, c'est Team. Sur ce Team, euh, regardez le remplissage du tableau, de ce tableau-là, matrice. Vous voyez ce tableau? Ce tableau, il va se remplir comme ça. Pour moi, ça commence à se remplir. Grâce à mes propres parrainés directs, regardez, j'ai parrainé euh, 51 personnes, mais vous ne voyez pas 51 personnes à mon niveau 1. OK? Vous ne voyez pas 51 personnes à mon niveau 1. Mais si vous êtes tous ceux qui sont dans mon réseau, calculons ensemble. On a ici euh, 8 plus 2. Ça fait combien? 10. 10 plus ça, ça fait 40. OK. 40 plus. Euh, plus 17, vous savez combien? 57. Et 57 plus 4, 61 personnes, si je calcule bien, dans mon réseau. Ça veut dit que tout ce que vous voyez là, il y a eu mes, mes, mes personnes que j'ai parrainées et il y a eu des parachutages mes 51 personnes sont dans mon réseau, ont été parachutées. Mais il y a au moins quelques personnes qui ont parrainé. Donc, en dehors de mes 51 personnes, on est autour de 60 et quelques personnes parce qu'il y a des gens qui ont parrainé qui ont commencé aussi à créer leur réseau dans mon réseau. C'est ce tableau qui sera rempli jusqu'à la 14e génération. Là, ils ont mis 13e, mais ça va aller jusqu'à la 14e génération. Et qui me permet à moi d'avoir la somme de 8000 dollars par mois. Pour le moment, avec le grade gold, le jour viendra où je pourrai atteindre plus grand que ça, jusqu'à 16 000 dollars. Je reviens sur le tableau Leaderboard. Pour vous dire, c'est <coughs> une opportunité puissante pour vous, pour moi qui vous parle et pour vous aussi. <coughs> pourquoi parce que vous qui m'écoutez, c'est une bénédiction parce que vous êtes dans un bon réseau où moi, je suis en train de mettre le maximum de méchants, ce qui sera très profitable à chacun de vous. Ça fait un. Si vous avez la chance que celui qui vous a parrainé, c'est moi qui l'ai parrainé, vous avez la chance, vous allez recevoir, vous serez dans ma lignée. Ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose que je veux retenir, c'est le fait que le top leader, le top top leader de ce, de ce système qui s'appelle Jeffrey Hammond est une bénédiction pour nous. Ces fuelles qui vont venir après maintenant seront parachutés dans notre réseau continuellement. Je crois qu'il y a, été, il y a il était à 554. Aujourd'hui, il a ajouté un, ça fait 555. Et observez bien ce monsieur. Ce monsieur Tim Miller, aussi il est dans notre équipe. Comme c'est un sein binaire, les autres ne sont pas forcément dans notre équipe. Donc, on ne les a pas mentionnés. Mais au moins, sur le monsieur qui a la tête, il est dans mon équipe. Il est dans mon, à plein. Il est dans ma lignée et je le suis. Est-ce que vous comprenez? Autre chose, le fait que moi, par exemple, en une semaine, pour avoir mis 8 personnes, 51 personnes, je veux dire, et que j'ai 25 dollars par personne, ça fait plus de 1100 dollars dans une semaine. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire pour faire le maximum d'argent. Et c'est de l'affiliation, ce n'est pas euh, courir forcément après les gens. Non, il faut avoir des techniques, des stratégies pour attirer le maximum de gens. C'est ce que moi je fais dans tout ce que je fais Comment faire. Ça fait deuxième chose. Troisième chose, le tableau que je vous ai présenté, le tableau qui se construit en profondeur jusqu'à à une génération, et qui vous permet d'avoir de l'argent par mois, je peux vous dire que c'est une grande, grande, grande opportunité pour vous. Pourquoi? Parce que écoutez, les gars, selon vous, il y a des business dans lesquels vous rentrez, ce montant de 2000 dollars, vous l'avez une fois et puis c'est fini. Vous devrez payer encore de nouveau 4000 dollars. Mais écoutez, si on prend l'année, ça fait 140 dollars. Si quelqu'un paye 140 dollars et qu'il a eu 2047 dollars une seule fois, c'est suffisant, normalement, c'est devrait suffisant. Mais vous allez à évoluer progressivement pour arriver un jour à 2047 dollars, et les 2047 dollars vous pouvez les prendre année après année, chaque fois que tous ceux qui sont dedans ont compris qu'ils font exactement ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire payer 9,95 dollars par mois, soit 10 dollars par mois, où vous avez 2047 dollars une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour ceux qui n'ont jamais parrainé. Et ou bien pour ceux qui ont deux fioles, vous pouvez avoir chaque année, pardon, non, chaque mois, pas chaque année, à un certain moment, si et seulement si votre réseau est, est rentré jusqu'à la 13e génération, pour y a des gens qui ne pensent qu'en faire d'investissement d'argent, il faut qu'on leur dise que ce pas, dit que quand tu payes net, tu as sur ton argent. Non, il faut que le réseau se remplisse d'abord. Il faut que ceux qui sont dans ton réseau payent les 10 dollars par mois, c'est pour ça qu'il faut payer l'année. Il faut appeler, à tirer vos membres à payer toute l'année. Et c'est ce que je viens de vous dire que, selon vous, si vous payez 140 dollars dans un système, et puis on vous dit que vous êtes qualifié sur 12 mois à prendre chaque mois 2045 dollars quand le réseau est rempli et que, comme l'année est déjà payée, mais chacun a payé ça et puis prend 2045 dollars, même rien que ça Oublions même les autres parties où tu peux prendre 4 000 dollars, 8 000 dollars ou 16 000 dollars. Même rien que 2 dollars par mois, c'est déjà beaucoup. J'ai payé 140 dollars et puis on me dit, tu as 2 dollars par mois, c'est déjà beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, mesdames et messieurs. Mais eux ils ne s'arrêtent pas là. Ils disent que si tu as payé ce montant et que tu es dans les livres dans lesquels tu as deux filles, et que ton réseau est rempli jusqu'à la 13e génération, eux te payent 4 095 dollars par mois. OK, ça va pour bronze jusqu'à silver qui parraine euh, 30 personnes, je crois. Non, c'est combien? Euh, celui, c'est 10 personnes, je crois. On va voir tout à l'heure. OK? Est-ce que vous voyez? Et puis, après, gold. C'est gold qui est 30 personnes. 30 personnes, on, tu vas à 8,811 dollars comme mon cas actuellement. C'est beaucoup. Où est-ce que vous avez vu ça? Je suppose qu'on me demande de payer par an 140 dollars. Et puis, durant toute l'année, je peux prendre 8 000 dollars. Mais c'est plus puissant que vos systèmes d'investissement d'argent. Je repère, c'est plus puissant que vos systèmes de revenus passifs, d'investissement d'argent, de trading, de forest, quand vous cassez les, temp les tempans avec, puis on ne peut pas respirer. C'est plus puissant que tout ça. Je paye 140 dollars. Et puis, chaque mois, je peux prendre 8 000 dollars. Je paye 140 dollars. Et puis, chaque mois, je peux prendre 16 000 dollars. Vous me direz, mais monsieur Kwasi, mais il faut parrainer. D'accord. Donc, oubliez tout ça là. Oubliez Gold, Silver, tout ça là. Oubliez tout ça. Mais, mais revenons ici. J'ai parrainé deux filles. Je travaille avec mon équipe. Mon réseau est rempli. Et je prends 4 095 dollars par mois. Mais des monsieur Kwasi, on ne peut pas parrainer. OK, ce n'est pas grave. Tu as des upline comme des Lambert Kwasi, comme les Tim Miller et Jeffrey et tu as 247 dollars par mois grâce à leur parachutage et ton réseau était rempli est rempli donc là tu n'as rien fait là et tu as 247 dollars donc chaque année tu payes 140 dollars et tu as 247 dollars par mois non écoutez dans la vie aussi il faut lutter mais même ceux qui ne luttent pas ici ils ont pu avoir 247 si et seulement si ils ont des leaders dans leur équipe comme je vais vous les citer vous avez cette grâce d'être dans le réseau de Lambert Kwasi dans lequel se trouve Jeffrey Amant, top leader mondial, qui est dans ma lignée. Tim Miller, Diamant, huitième sur ce rang. Hein? Et puis vous avez quelqu'un ici comme celui qui vous parle ici, Lambert Kwasi, qui est ici au rang de 79e ici, Lambert Kwasi 51. Ben, vous êtes béni. Voilà tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous partez vous asseoir pour réfléchir. Vous qui allez laisser passer cette opportunité. Même juste le fait de parrainer une personne qui paye 50 dollars, on donne 25 dollars. Quel potentiel Et vous avez cette grâce pour cette vie dans laquelle vous trouvez, de trouver, tomber dans une affaire, où vous avez des puissants leaders qui sont à la tête. Vous comprenez il y a des gens qui sont dans ce réseau qui ne sont pas, qui n'ont pas pour appeler Geoffrey Amand. Mais c'est une bénédiction. Je voulu vous le, le connaître, l'embrasser, mais je vais le contacter pour dire « Voici, moi, ce que je suis en train de faire ici en Afrique. Je suis l'un des leaders en Afrique qui est en train de bouleverser les choses ici. Et nous sommes allés, nous, moi, je suis en train d'aller ici. Je viens ici, les gars. Je viens ici à la tête ici. Vous me verrez ici. Dans un mois, je vous donne deux mois seulement. Vous me verrez ici. Vous me verrez ici, à côté de ce monsieur. Vous me verrez ici. Dans les cinq premiers qui sont là-là, vous me verrez ici. Là où se trouvent les huit premiers, si vous voulez, vous me verrez ici. Donnez-moi un en deux mois seulement. Vous me verrez parmi les huit premiers, les cinq premiers ici. Soit je serai parmi les huit premiers. En tout cas, je serai à Tim Miller et Jeffrey Amin ici. Donnez-moi deux mois seulement maximum trois mois. Mesdames et messieurs, j'avais voulu ouvrir vos yeux sur ces réalités-là. J'espère que vous avez compris le message que je vous fais passer. Si vous êtes dans notre équipe, vous êtes béni. J'espère que vous allez en profiter. Au lieu de rester dans les 10 dollars, 10 dollars par mois, payez 140 dollars. Entrez dans votre back office et payez la différence. Je vous montre comment payer la différence. Là, j'ai pris le compte de quelqu'un qui n'a pas payé l'année. OK, donc, euh, voilà. Moi, j'ai payé l'année. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas payé l'année. Donc, voilà quelqu'un qui n'a pas payé l'année. Il a payé, on dit, chaque 25 du mois, il doit payer. Et donc, s'il veut payer chaque mois, attendez, je vais annuler ce qui est dans son. J'ai pris un truc, voilà, dans son panier. Alors, s'il si veut payer pour l'année, paye mon membership. C'est ça qu'il est a là. Pas le paiement mensuel, c'est ça qu'il a là. Mais s'il si veut payer pour ce qui reste, il paye écrit sur ça. Il lui reste 99 dollars, 60 dollars à payer. Donc, vous qui avez payé pour un mois seulement, pour le premier mois, si vous voulez payer l'année, c'est mieux. Si vous oubliez, vous perdez tout. Vous, vous, vous perdez tout. Si vous oubliez, vous perdez tout. Et donc, que venez cliquer sur « Upgrade », peut-être que vous ne savez pas si c'était quelque chose de sérieux. Maintenant que vous, de vous, vous voyez quelque chose de sérieux, venez payer les 100 dollars pour quitter dans ça, comme on le dit chez nous, en Afrique. Ok. Je ne sais pas s'il y a un problème de connexion. Ok, excusez-moi. Donc, euh... c'est donc, la connexion, c'est-à-dire que ça ne venait pas. Je vais supprimer, je vais reprendre. Alors, donc, vous voulez payer la le reste de l'année, vous payez juste ça. Upgrade to yearly, c'est-à-dire yearly payée toute l'année. Quelle est-ce ça? Ce trou va apparaître. Et vous cliquez sur euh, la facture apparaître. Bon, normalement, euh, la connexion n'est pas trop stable. Donc, euh... Donc, voilà euh, la facture qui est là. Je clique sur Checkout. OK. Et quand vous cliquez ça, si le panier elle, contient quelque chose, il faut d'abord cliquer sur le panier si ça ne contient pas quelque chose. Cliquez sur ça, il va ouvrir la, la page. Et vous arrivez ici. Sélectionnez le type de paiement. Vous les payez par cas de crédit. Non, vous voulez payer par crypto-monnaie, oui. ça. Vous venez ici et vous dites que bon, je suis d'accord, j'accepte les termes et conditions comme ça. Et payez pour l'année vous serez libéré de toute situation compliquée. Vous venez ici, cliquez sur crypto. Vous avez toutes les solutions de paiement. Vous pouvez, pas, vous pouvez payer par BNB, vous pouvez payer par Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, tout est là, Ripple, tout est là. Ils ont trop de solutions de paiement. Donc, je choisis UADD TSE20, par exemple. Je dis bien, par exemple, je peux payer par Bitcoin aussi. Et je clique sur Copier. Je mets un fin de payer. Je vais ouvrir mon Metamask, mon Tronlink Pro, mon Trace Wallet. Je viens de payer et je viens cliquer sur Send. Et c'est fini. Alors, là, je ne suis pas prêt à payer puisque ce n'est pas un compte qui m'appartient. Et oui. voilà. Et quand on finissez de payer l'année, voilà comment votre back office se présente. Là, on est revenu dans mon back office à moi, à Donc, euh, je Donc, j'ai préçu membership. Regardez comment ça se présente quand on finissez de payer l'année. Voilà. Moi, par exemple, on me dit que chaque 18, enfin, le 18 mars 2024, ce que j'ai payé là va prendre fin. Donc, le 18 mars 2024, je vais payer encore pour 2025. 140 dollars. Écoutez, est-ce que vous savez ce que ça veut dire en fait, cette affaire de... 140 dollars l'année. C'est comme si vous êtes là. Et puis, quand vous taper. Monsieur, bonjour. Moi, je suis Livegood. Je te demande de payer 140 dollars et de t'arranger à être dans un dans une bonne équipe. Tu n'as pas parrainé. Si ton réseau se remplit bien correctement grâce à ces uplines là moi, je te donne 2000 dollars par mois sur 12 générations. Et il te dit encore, monsieur, madame, je suis Live Good. Je suis de paraphraser pour faire comprendre l'opportunité. Si tu es capable de payer 140 dollars une seule fois de ta vie durant 12 mois et que tu es capable de trouver deux filleuls et que tu construis les réseaux jusqu'à la 14e génération, moi, je te donne 4 000 dollars par mois. La 13e génération, je ne sais pas. La ouais, 13e génération, je te donne 4 000 dollars par mois. Parce que ceux qui ne parrainent pas, c'est 12 générations. Ceux qui parrainent 13 générations. Et puis elle dit encore, elle dit encore ou bien si tu veux, si tu es capable de parrainer jusqu'à euh, euh, 30, euh, 30 personnes, moi, je peux te donner et que ça peut, les mêmes conditions peuvent se remplir. Tu peux remplir jusqu'à la 13e génération, à la 14e génération, 14e. Moi, je peux te donner 8000 dollars par mois. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a rien sans rien, les gars. Et dans ça, beaucoup sont en train de tourner, tourner. Donc, ne venez pas vous embêter avec l'affaire de moi. N'habituez pas ça à vos filles. Payez l'année. Dites-vous qu'on me demande de payer, de remplir deux conditions importantes. Je paye le montant. ok. Deuxième condition qui me reste, je remplis mon réseau avec mon équipe. Et comme je sais que je ne suis pas aussi fort, je cherche des grands leaders et Lambert Kwasi vient de vous le démontrer. Vous êtes dans une bonne équipe, en tout cas ceux qui sont avec moi. On va en bataille. On va se battre pour se faire de l'argent. Cherchez avec qui vous allez vous battre. Qui est votre, qui est votre leader? Dans ce business, demandez-vous qui est mon leader. Si vous n'avez pas de bon leader, vous allez venir ici, si vous allez vous casser les pieds. Qui est votre leader dans le dans Live Good? Je ne demande pas qui est votre figure. Je vous demande qui est votre leader. Qui, est vos, qui sont vos applains. De ma part, je vous ai montré que mon upline, Monsieur euh, Tim, euh, non, non, euh, Jeffrey Amant, il est le top des tops dans tout le monde entier. OK? Il est Platinum. Mon top leader, Diamant, Tim Miller, il est huitième parmi les tops, les 100 tops dans ce business. Et là, quoi, quand je parle, je vous ai montré mon rang. N'est-ce pas Et si vous rejoignez notre équipe, dans tous les dans tous les cas, vous bénéficierez de Powerline qui vous permet d'avoir des parachutages, de construire un réseau qui vous donne de l'argent chaque mois. C'est ça que j'appelle une opportunité. Allez-vous la saisir ou la laisser encore passer comme tant d'autres opportunités À vous de voir. Moi, j'ai fini mon travail et c'est ma dernière vidéo pour cette semaine et la semaine qui vient, je ferai d'autres vidéos. Mais je crois que ça, si vous l'avez pas encore compris, euh, bon, je crois que vous l'avez compris. Je vous attends en commentaire. Vos, vos idées, vos pensées sur cette opportunité qui est l'une des meilleures opportunités que moi je n'ai jamais rencontrées. Ok, il en aura encore. Mais celle-ci, c'est une vraie opportunité pour chacun de vous. Je vous remercie. Ciao.